Pourquoi on n'a pas coup. les sabres laser dans solo Dans solo ah, ah oui, aujourd'hui on fait solo, okay. les amis. On fait solo, A Star Wars Story. C'est oh. comme oh. Star Wars. C'est des trucs Tu as une histoire sur Anne Solo peut-être Non, mais j'en sais. Moi j'ai une histoire sur Solo, mais pas sur Anne. Mais. Tu as l'histoire du dans le ah, film ou... oui. oui, mais alors ça, c'est pour plus tard. Ah, d'accord, on spoil le plus plus Pas de révélation pour l'instant. Aucune révélation. Et non Alors, à toi l'honneur pour le synopsis. Le synopsis. Le pitch. Le pitch, le pitchouille, pitch. la pitchouille. La pitchouille. C'est quand même toi l'autorité, le fan de... Euh, alors, c'est très simple. Solo raconte euh, la jeunesse du fameux contrebandier Han Solo des films de Star Wars. Que c'est étonnant. Et là, il est incarné par, on regarde la petite fiche pour le nom, super compliqué, Aden Ehrenreich. Voilà. Et ouais. le pitch, voilà, alors, on va en reparler justement d'histoire. tu voulais en parler dans, un peu plus tard. Tout à fait. On peut résumer l'histoire avec cette simple phrase. Et, et bien tu as été euh, fort complet euh, pour euh, un synopsis, euh, donc assez simple, c'est vrai qui tient en une pour ligne. Pour un film, euh, scénaristiquement, assez simple. Alors je te rends l'honneur puisque c'est quand même toi qui, qui, euh, qui a vécu la mouvement Star Wars de plein fouet dans ta prime jeunesse. comme on en parler. si vous ne l'avez pas vu, allez la voir dans notre première vidéo sur Star Wars 8, les derniers jeudis. Et donc, quelle a été ton Blague déjà de 1983. Euh, On sort oui, ton tour... Ah, oui. tu l'as vu jeudi non Eh bien, écoutez, je, par... je parle français. <rire> tout à fait. Euh... Oui, et donc, euh, qui ne se traduit pas par The Last First Days. au cas où. Non. <rire> voilà, tout à fait. C'était super. Humour, <rire> Humour C'est bien parti. Alors, Alors ça, c'est des vidéos tournées le matin. <rire> le matin, c'est... C'est tout à fait exact, mon cher. Quel a été ton avis global, hein, sans trop de petites euh, révélations et autres détails pittoresques Eh bien, mon avis est que Solo est un film divertissant, <rire> il est loin à la sortie, <rire> Alors, on, va y, on va y arriver, on va y arriver. Euh, Solo est un film divertissant, est un excellent pour moi, enfin un, un bon divertissement, est un film sans prétention réalisé par Ron Howard qui est un bon faiseur et qui a rempli sa mission c'est à dire de faire un film léger. Euh, plein d'action et sans tout ce mélodrame qu'on peut avoir et ce. Mais un peu shakespearien qu'on peut avoir dans les Star Wars. Je ne sais pas si on peut dire officiellement mais en tout cas, les Star Wars. Même hein, dans 3, Rogue, Rogue One. Aussi... Ouais, c'est ça. Même dans Rogue, Même Rogue One, il y a un Rogue côté drame, drame tragique, tra tra tra tra tra tra anthropogène. Avec tra -dramé. Tra -dramé, le père, etc. Très phèdre et compagnie. Il hein, n'y a pas de tragédie <rire> C'est un western intergalactique. C'est léger et digeste et toi qu'en as-tu pensé eh ben, mon ami euh, à peu près la même chose c'est plutôt sur le côté divertissement pur qui se sont basés mmh. euh, alors ça peut paraître anodin de dire ça mais quand on y réfléchit euh, par rapport au dernier euh, gros blockbuster, y compris les Star Wars, ça n'est pas du tout. Euh, finalement, il touche souvent à d'autres choses. Euh, il y a par rapport à un côté tragédique, comme tu l'as dit avant. Il peut avoir des questions euh, de société assez euh, intéressantes, hein, même si euh, ça reste un film euh, d'action. Ah, ouais. Et, et, à, et, aussi, et hollywoodien, voilà. Hollywoodien, fait, donc, bon. Comme dans Avengers, ou comme dans Captain America le 2, où ça posait vraiment des, des questions sur la liberté. Alors là, c'était carrément, c'était un peu plus profond. Donc, de nos jours, au contraire, ils, ils veulent toujours faire quelque chose qui soit, on va dire, je veux dire, simplement un peu intelligent, un peu ouais. plus profond. C'est important de voir que là. Non. <rire> <rire> Voilà, merci Toho Alors <rire> Non mais, ça rejoint vraiment euh, pour moi le premier Quatre. Star Wars de ce On découvre Han Solo pour la première fois. Le mélodrame vient vraiment avec euh, l'épisode suivant, lorsqu'on lorsqu découvre... Avec l'histoire du père, du la, père tragédie. la tragédie. Avec le... le, voilà. le ah, il y a Ben Kenobi voilà. qui, qui meurt, parfait. mais bon voilà. C'est vraiment dans, dans cet esprit-là de, de série B, de luxe. C'est-à-dire, euh, série B dans les scénarios, mais évidemment pas dans les effets spéciaux. 250 millions pour ta série B quand même ah, hein. 250 millions pour ma série il B Il est plus cher que Star Wars 8 <rire> tu, tu faisais rapprochement avec Ninja. Jones, bravo, parce que je voulais le dire. Harrison euh, Ford. Voilà, Harrison Absolue. Ford, Indiana Jones. Ah, il y avait une, une vraiment, petite euh, voilà, perche. C'est les aventures, c'est Tintin, c'est... C'est Tintin, c'est Tintin. La production a été difficile, qu'ils ont changé de réalisateur, que mm. l'acteur a dû être coaché, comme tu l'as dit. C'était pour ça qu'il a coûté si cher, maintenant mm. que j'y pense. Je pense. C'est peut-être les, les retards même... de production. Je sais que 80% du film a été retourné. Ouais. Ce qui est assez étonnant... C'est pour ça que ça a coûté 250 millions. Ouais. Production chaotique, sortie avancée. Très étonnant, Mystère. si jamais vous avez la réponse et vous connaissiez encore mieux que nous ce qui est, est pas probable ce qui est pas si difficile <rire> ce qui, ce qui, non, mais, mais, je pas rien allez-y dans les le commentaires, on vous remercie quasiment tous les acteurs sont bons Ouais. Et ça, j'aime beaucoup quand on choisit les acteurs bons, corrects, on cherche pas à avoir un mec hallucinant pour jouer le rôle, etc. Surtout dans ce genre de film, moi je trouve ça la plupart du temps assez inutile. C'est pas pour les... C est, c est, c est... Là, il y a un bon équilibre. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne demande pas une performance d'acteur incroyable. Si on prend les Star Wars euh, d'origine... Euh, ah oui, bon, mais c'est encore Karl pire. Fischer, ah bah oui, euh, oui, mais ça on l'a dit, dit souvent. Euh, oui, ouais, ouais, enfin... Harrison Ford... Euh, euh, non, Mark Hamill. Mark le Hamill... Rôle, euh, je... euh, voilà. Bon. Oui, c'est formaté, mais c'est formaté pour que le spectateur soit satisfait ouais. dans sa plus grande largeur, tout en faisant des clins d'œil aux fans, tout Décent. en donc ils servent un peu tout le monde et ça c'est pas si facile. Il y a une espèce d'uniformisation maintenant un peu de, de ce ouais. cinéma, ouais. Euh, la petite touche d'humour, euh, ouais. l'action, ouais, ouais, ouais, un peu d'empathie, ouais, ouais. un peu de voilà, un peu de drame. Donc c'est vrai que ça c'est un peu le rouleau compresseur. Euh, mais pour mais c'est vraiment plus grande fait. joie. Oui, parce que souvent il y a des rouleaux compresseurs qui Après se... on peut aller voir le dernier film de qui a gagné la dernière Palme d'Or si on veut voir un film Ah mais euh... c'est Coréda Donc voilà. moi c'est un dieu, donc là euh... donc, voilà. je suis content. Qu on va voir Solo. Ouais. Voilà. On va pas voilà. dire, Ah je vais voir attends Star Wars ça va peut-être changer l'histoire du non, cinéma. Bien Attention, bien c'est un grand mais, bien sûr. mais non, tu vas voir Solo et tu te détends. Pour une fois nous sommes Allez. pas on on... nous sommes pas sur le nous sommes pas les premiers à les voir et puis hop on n'était pas réactifs, ouais. on est un peu en retard par rapport à certaines critiques et j'ai regardé ça mais une fois de plus Ouais. Il y a de l'excès, attention, Allez, on, se lâche. on a tué Star Wars, ouais, attention, on s'en fout Alors que c'est un film, c'est un film, euh, euh, et encore une fois c'est pas un reproche. c'est un film anodin, ou, ou qui, oui, touche anodin. Pas, qui ne touche pas la mythologie Star Wars oh, vraiment, oh. qui vient la compléter un oui, peu tranquillement, ouais. ils ont vraiment pas tenté grand chose. Solo Star Wars Story, nous le conseillons, nous les compères Oui. Attention, Attention on va commencer avec des, les révélations, mais c'est une pente très douce vers les grosses révélations oui. J'ai envie de parler d'un de certain Warwick Davis Tout à fait Warwick <rire> Davis Bravo jo. Qui est-il Alors Warwick Davis, vous savez, c'est le héros du film Willow Réalisé par Ron Howard Qui a réalisé également Solo A Star Wars Story Et voilà et donc, bah alors, ce petit personnage, il, il fait plein de guests dans pas mal de Star Wars. Dans tous, quasiment. Dans tous, enfin, dans euh, tous les récents, pardon. Un ami, dans tous les récents de, de Disney. Ouais, c'est un ami, de, sans doute, peut-être de George Lucas. En tout cas, tout à fait. dans les Ewoks, il était. Dans et les Ewoks. Ewok. Et, le... et dans le Star Wars 6 du coup. Ouais. Et donc, voilà, donc ça fait plaisir de le voir. C'est ton coup de cœur du, du film. C'est mon petit, voilà. Il y avait que ça d'intéressant, en fait. Voilà. <rire> donc, il est pendant huit minutes dans le film. Sinon le reste, ça, ça, ça, ça, ça, ça chie. Je sais qu'il y en a qui aiment pas ce côté fan service, Mais moi, j'aime bien. Euh, des fois, c'est un peu trop appuyé. Euh, par exemple, au début du film, on voit qu'il a ses deux dés... Euh, ah oui, euh, oui. Ce, on, on, mille fois, on voit ce plan avec les, les dés. Ouais, euh, ouais, euh, ouais, voilà. C'est vrai. Donc, on a compris. C'est aussi les, les dés qu'on voit à la fin de Star Wars euh, 8. 8. Et puis, alors, justement, tu parlais de, euh, des personnages. Je crois qu'on va pénétrer la partie incohérence. un hein, si Alors, oui, attention. Il... Parce qu'on aime bien, mais attention. On ne la fait pas, nous, compères. Moult vrai. incohérence personnages et et cette, et cette fois ci euh, ouais, sur les personnages mon ami Joao oui moi j'aime beaucoup je te laisse la parole voilà j'aime beaucoup les belles constructions de personnages euh, quand je dis la construction de personnages attention je ne dis pas l'acteur des fois on peut avoir des acteurs assez nuls voire surpétés au max si ça veut dire quelque chose euh, qui non. <rire> L'action surpété au max ça ne veut rien dire. C'est-à-dire euh, absolument horrible à l'écran. Autant épicolossal, c'était bien, tu vois. Surpété au max, là on va on, va, on va, ça va. En fait non parce que quand on fait ça, on sait que du coup c'est plus coupé que c'est dans la vidéo. partir si où on s'identifie au personnage, et eh bien on est plus dedans, puisqu'on est plus avec lui. Je vais courir, chercher deux tasses avec le, le thé. Parce qu'il est bien infusé là. Ouais, <rire> il est super infusé. C'est le thé. C'est l'heure du thé. Donc euh, Han Solo, ils ont vraiment fait attention, euh, probablement parce qu'on les attendait euh, au tournant. Mais le thé, c'est bon, le thé. Elle est très bonne aussi sur Emilia Clarke. Euh, donc, qui joue dans Game of Thrones, euh, ce que j'ai compris. Je ne voilà. vois pas Game of Thrones. Moi, je vois Game <rire> voilà. of Thrones, et je peux dire qu'elle est euh, toujours un peu en deçà, euh, en dehors de, de Game of Thrones. De, par rapport à son niveau d'acteur. Ouais, ouais. Mais je pense que c'est pas comme tu disais, c'est pas tellement une question de, de, de jeu. Je pense que c'est une question de rôle. Alors, le euh, rôle qu'a dans Game, tout tout Th à fait. Tout à Game fait. of Thrones est particulièrement remarquable dans le sens euh, premier du terme, et, et original, et intéressant, et profond, etc. Euh, et puis il y a une exposition sur plusieurs saisons, euh, donc on la voit, il y a moult malheurs, moult viols, moult euh, ce qu'on veut. Mm. Et euh, donc là, le personnage, oui, il n'a pas, pas le temps de s'installer, il est un peu... Oui je parce je... que quand on dit révélation et spoil, on spoil aussi euh, on spoil les séries, les on autres spoil. films, hein. on spoil. donc là faut <rire> partir. <rire> on spoil tout, voilà. <rire> et revenez comme on ouais. vous aurez tout vu. <rire> Apparemment elle joue à peu près toujours le même rôle, on lui donne toujours le même rôle, de la nana un peu forte, un peu mystérieuse, mais en fait elle est gentille, mais en fait méchante, mais en fait blabla, bla. soit. Mais ça, ça ne dérange pas. Donc jusque-là, moi, j'accepte. Tout va bien. Le personnage de Woody Harrelson, principalement, a des incohérences à la fois dans ses intentions, ouais. dans ce qu'il est, comme on nous le présente. On nous le présente exactement comme Han Solo, quasiment sauf à Han Solo en plus vieux. Ça devient donc un père de substitution. Et désabusé. Désabusé, bah oui, mais comme Han Solo devient un peu désabusé, mmh. et finalement il retrouve une flamme dans l'ancien Star Wars, et il va aider la rébellion, mais au début il dit « pfff, c'est pas pour moi mmh. ». Donc, clairement on nous dit ça. Et il sort avec, euh, donc, euh, Thundie, euh, Newton, euh, une actrice qu'on a pu voir dans Westworld, notamment. Et donc à ce moment-là, pour sauver le butin, pas pour sauver des gens, la meuf se suicide. On la connaît depuis un quart d'heure. Mmh. C'est une mercenaire, mmh. c'est une brigande. Et mmh. en plus, elle nous est présentée comme quelqu'un de beaucoup plus dur que son mec, Woody Harrelson. Là, parce que Et finalement, mec. elle se sacrifie. On nous présente un personnage beaucoup trop rapidement pour qu'on comprenne les raisons de son suicide. Mmh. Mais là, attention, j'ai accepté. Je suis gentil. Mais le problème... Il ne faut pas pousser mémé dans les orties. Tout à fait. Et nier Joao dans le ruisseau. C'est tout fait. Oh, pas mal. Notre ami Woody Harrelson, donc Tobias Beckett dans le film, sort avec cette femme, il l'embrasse. On le voit, ce n'est pas suggéré, attention, hein. ils sont ensemble et ils ont l'air vraiment d'être les vieux briscards qui s'aiment. Ouais, c'est vraiment ouais. joué comme ça, elle meurt. On le voit euh, euh, prostré, il se relève, il met un coup de poing Solo, t'as tout fait foirer, et il ne parle que d'une chose, le coaxium qu'ils sont perdus et oh, ils vont se faire tuer. Donc d'un coup, c'est un mec qui pense plus qu'à sa gueule, on se dit ah bon, mais c'est bizarre. Après, pendant tout le reste du film, il devient une sorte de papa ouais. avec Solo, Des il l'interrompt quand il embrasse Emilia Clarke, c'est-à-dire Kia, pour lui dire attention, ne fais pas ça, mais vraiment comme un papa et parce surtout, que tu vas te foutre dans la merde, tu vas, attention tu peux pas mélanger pro et perso et, comme tu dis, et juste après il le trahit comme tu le disais, hors caméra on parle des fois hors caméra on parle des fois. On parle tellement là, on se dit, mais ils doivent plus parler hein, en dehors. Mais <rire> si, on parle autant. Une des premières phrases qu'il dit à Solo, c'est Ne fais confiance à personne. C'est après dans le vaisseau. Ah, après Donc dans le vaisseau. il lui dit, Au bon, début, ah, il, de... il lui dit, Oh, je veux pas toi. Finalement, en deux secondes, il, a, il lui fait confiance, il a une bonne mais intuition. Il dit, J'ai une bonne intuition. Alors tu dis, Ah, c'est un brigand au grand cœur qui a une belle intuition. Et après, il dit, Ah non, euh, les intuitions, on s'en fout, il faut faire confiance à personne. Après, juste, après, il le traite comme un fils. Et après, il le traite comme, euh, comme le dernier des salauds. J'entendais euh, Sylvie Testu en parler dans une interview. Je trouve ça très juste. Pour qu'on trouve un film réaliste, il faut qu'on reste dans un certain cadre. On a du mal à accepter dans un film que quelqu'un soit aussi complexe que nous. Ouais. Parce que ça nous perd. Parce que nous-mêmes, on est perdus. Des fois, des fois, on fait des trucs horribles. Des fois, on fait des trucs géniaux. Des fois, ouais. on, on, on, on, on peut sauver quelqu'un alors qu'on était quelqu'un d'égoïste. Enfin, dans la vie, c'est incroyable ce qui arrive. Mais dans ouais. un film, c'est pas possible. On est deux heures avec des gens. Euh, là, il faut nous aider. Les effets spéciaux. spéciaux. Alors, les effets spéciaux, globalement, sont bons. Bah de toute façon maintenant, hein, bon, c'est la folie. But, mais, pour nos ah ben, amis euh, francophones, pour nos amis germanophones, je trouve les effets spéciaux des fois un peu en deçà mm. du Star Wars 8, par exemple, qui était beautiful. <rire> mais comme tu disais, qu'est-ce qu'il est intelligent cet homme C'est pour ça que je fais des vidéos répliques, c'est parce qu'il est intelligent. C'est parce qu'évidemment, il a été réalisé quasi deux fois. Ouais. Notamment, et un vaisseau se pose sur une planète désertique à un moment, le le con le, le, le, le condor. Le le vieux parle, le faucon millénium Moi j'adore. Ouais. <rire> et voilà, et je dis ah là, on va... J'ai fait comme ça, dans ma tête, ouais. parce que dans ouais. la salle, ça ouais. bizarre avec les gens autour. Je ne pense pas qu'il ait été tourné en Panacet et IMAX, etc. Ouais. Euh, eh ben, un... Je ne pense vous savez pas, quoi, les parce amis... que Avengers a coûté genre 500 millions. Vous savez quoi les amis C'est euh... ça, le, ça le danger avec ce type de film, et avec mm. la surenchère des effets spéciaux, mm. c'est qu'on commence vraiment à être habitué. Ouais, ça c'est vrai. vrai. Peut-être que je n'aurais pas dit ça sur Solo, si j'avais vu il y a 5 ans, j'aurais dit waouh, waouh, waouh, tu vois. Mais alors aujourd'hui, je me dis, alors là on est à un ouais. tel niveau de qualité dans les effets spéciaux. On a un spectateur, on a un, un espion. C'est fou ici, parce qu'on est dans une maison, il y a plein de... on va boire un petit thé. Je suis l'homme des petits détails, tu le sais mon ami Joe. Tout à fait, Là je me suis dit, Mais il un... y en a qui ont imp... leur importance il comme on Ça aurait pu être mieux fait quand même là. Surtout qu'on fait attention au, au Foucault pendant le film, parce que c'est quand même... Tu vois, c'est quand même une figure presque emblématique, c'est quasi un personnage. Et il, regarde... il me regarde de manière... Il est mignon. Non, c'est pas ça. J'allais dire, ça... oh, oh, non, non, attends, attends. J'allais dire, je me suis perdu sur Woody, mais là, tu viens de te perdre sur ton comédien. On a parlé 5 minutes. Non, mais c'est bien. C'est fait dans la joie à la bonne humeur. Je vais parler d'un sujet, alors, euh, pour les plus techniciens d'entre nous, qui s'appelle le bégaiement scénaristique. Alors, pourquoi je dis ça euh, Puisque le parti pris euh, du casse dis ça et ben, je vais le dire. Voilà. Je vais m'expliquer. Et eh bien, le parti des casse dents c'est très simple. J'aime bien interrompre les gens. C'est très sympa. On a donc un brigand qui est brigande, donc un, et des voleurs qui volent. Donc, euh, en gros, on leur fait voler un truc, et puis quelqu'un d'autre leur pique. Du coup, ils ont des dettes. Du coup, ils doivent voler un autre truc, et quelqu'un d'autre leur pique encore, etc., etc. Premier bégaiement. Deuxième bégaiement. Han Solo, je veux être le meilleur pilote de l'espace. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour que le personnage soit à fond et qu'on soit à fond avec lui On le frustre, comme dans la vie. Si vous frustrez quelqu'un, il y a du désir, et plus il y a de désir, plus il voudra la chose. Donc là, c'est la même chose, c'est le même processus ah, ouais, psychologique, euh, assez primitif, hein. désolé, euh, où euh, donc à chaque fois il veut piloter et on lui dit non, non, on a déjà un pilote. Évidemment, le pilote va mourir, ouais. et à chaque fois que le pilote euh, meurt, que ce soit un robot, un extraterrestre, ils y passent tous, Eh bien, oh bah, qui va bien pouvoir conduire le vaisseau, le VX150 ou le Faucon Millenium Conduire. Ah, pardon, ah, piloter. Il n'est pas là avec un volant ah, et, et un rétroviseur oh, Ouais, oh, bah oh, parfois, oh. Ouais, non, d'accord Qui va bien pouvoir piloter, donc, le vaisseau Eh bien, évidemment, notre ami Han Solo, à chaque fois Il y a une structure scénaristique qui se répète J'aurais aimé des trucs qui dérivent Pour, en fait, euh, qu'on comprenne mieux le personnage de Han Solo ah, voilà. Parce qu'il y avait beaucoup de choses à développer Avec un scénario qui l'amène à se confronter à des choses nouvelles Et là, ce n'est pas le cas Je ne suis pas d'accord <rire> Ça le fait bicher comme un loup. Alors C'est une expression Lorraine, il ah, faut le savoir. Des années 70 quand Des même, années 80. 80 <rire> début 80. Okay. Début 80. Et ça commençait commencé à Nancy, je crois. <rire> c'est un film d'action, c'est un western, c'est un polar. Et si on avait commencé avec ces transgressions, ces disgressions, dont tu es en train de nous parler, on serait à nouveau retombé dans un glooby-bulga mélodramatode, mmh. tico, machin. Mmh. Et là, ce qu'on veut, c'est. Euh, effectivement, action qui amène une action, qui amène une action, qui amène une action. Ah, ma question est la suivante, euh, mon cher Christian. Tu penses que cette facture euh, classique dans le sens du polar, dans ouais. le sens du western, était euh, to déjà totalement voulue, je veux dire globalement, pas juste les clins d'œil, ouais. et que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire Alors, est ce qu'il y avait de mieux à faire Non, les je... grands mots <rire> Moi, j'aime bien ça. Moi, j'aime bien ce côté euh, mise en abîme. Moi, je trouve ça même très drôle c'est pas que j'ai trouvé ça épatant eh ben voilà. mais ça ne m'a pas gêné oui. lorsqu'ils essayent du coup de ramener une dramaturgie dans le dans le film lorsqu'on se dévoile <rire> donc ce fameux mercenaire ah films, oui voilà Fist nest voilà et du coup euh, là on, ah, ça y est, on reprend maintenant un peu l'histoire Star Wars euh, globale ouais. la rébellion et eh ben c'est pas le meilleur moment et eh ben c'est pas, pas le meilleur, meilleur moment. moment on voit Darth Maul et bah franchement, Darth Maul, tout le monde l'a critiqué, défoncé, tout le ouais. monde a dit c'est que pour vendre des jouets. Mm. Et les mecs te le remettent. Mais tu mets de l'eau à mon moulin, mon ami Joao. C'est qu'à chaque fois qu'on a une référence à la grande histoire, avec un grand H, eh bien c'est pas bien. Ça fait trop longtemps que tu nous as pas parlé de James Bond, dis non. Eh bien je vais parler de James Bond. <rire> <rire> Donc, Donc dans ne c'est le... <rire> que une fois par mois, c'est-à-dire absolument dans toutes les chroniques. <rire> Donc, euh, non, il est ici, si, si, si, tout le temps, <rire> tout le temps. Même sur Downsizing, il a réussi à nous mettre de James Bond. Ah ouais Donc, je, je, sais pas, Non, non, pas. je ne crois pas. Non, en tout cas, il euh, euh, y a une... <rire> il ne le sait pas. <rire> bon, je peux la dire, ma référence. Donc, dans ce film encore, il y a, euh, je ne sais pas si une référence faite exprès, mais en tout cas, il y a euh, une reprise d'une scène d'un James Bond euh, fort connu, qui est probablement d'ailleurs le plus mauvais, <rire> qui est Les diamants sont éternels, où euh, James Bond passait de côté en voiture, en diamant... Exactement. Et la scène est très connue pour une chose chez nos amis cinéphiles, geeks et autres. Quand il avaient fait la cascade, il l'avait fait en plusieurs fois. Et donc la voiture quand elle ressort, elle ressort dans l'autre sens. Mais qu'est-ce qu'a foutu rémi donc, Julien il... Qu'est-ce qu'a foutu rémi Julien? Donc il ressort dans l'autre sens, ils avaient collé un plan où on le voit dans la voiture, donc entre deux murs, la voiture plaquée entre les deux murs, où il fait comme ça, et la voiture elle part dans l'autre sens. Ah oui. Rigoureusement impossible. Donc ils l'ont tourné au gag. Ce qui il prouve est... que c'était vraiment un très bon film. <rire> il y a une scène dans Solo, euh... qui est vraiment pareil. Sauf que, il ressort pas du tout, ouais. et du coup... Il se plante. Non mais il voit euh... James Bond partout. Ouais. Non mais il est souvent partout, je vais vous dire pourquoi. Bientôt, il va y avoir un Non, non, non, non. non ah, mais, non, mais non, toujours, toujours le même argument. Là, là, que là ça préfigure cette scène qui, passe, voilà. qui, qui est plus tard dans le film, avec Minium, où il tente la même chose, Exactement. et là il le réussit. Il sait déjà, parce que je, il sait déjà ce que je veux bah. dire. Et parce qu'on se connaît par cœur. Bah, mais là c'est... vas-y, vas-y, vas, ah, bah, vas voilà. Parce que la fin, moi, elle m'a semblé étrange. Y aura-t-il un solo de Je vous le dis sans embâge. Oh oui Et Finalement, il n'y a que, la, y a que la, la, la dualité, paternité, machin avec Woody Harrelson qui est résolue. Tout le reste n'est pas résolu. Ouais. Et même pire que ça, il y a des pistes comme la piste de, de Kia, donc Emilia Clark qui euh, déjà n'avait pas résolu. Mais en plus, on nous remet une couche en nous montrant Darth Maul. On s'en ouais. fiche jusqu'à. gars. Hein. Moi, les fans de Star Wars que je connais, on ne me parle jamais de Darth non, Maul. Euh, c en même temps, c'est l'épisode 1. C est, c est, Le il, pire, il est, il est dégueulasse. Le pire, euh, il est <rire> résumé. Bravo. Ouais, mais... C'est très construit comme avis. Je te félicite. <rire> c'est pour ça que j'attends la suite. Avec l'impatience de la loutre en été dans son petit ruisseau. Qui attend exactement de se désaltérer. C'est vrai qu'on aimerait terminer par une note positive, mais là, il y a une note négative. On est oublié, mais il faut qu'on en parle quand un peu. Non mais c'est vrai. J'ai réveillé la bête. Ah ouais, mais là... Attention on les va petits, terminer. petits détails oh, on euh, on que j'ai pas aimé, moi Christian Houlet. Oh. Non mais, euh, la rébellion des robots. Les robots anthropomorphisés dans les Star Wars. Mm. Euh, juste un petit mot par rapport à ça, il y en a marre. Je... <rire> arrêtez. Ah ça oui, ça fait, ça fait... Ah non mais arrêtez, parce que là... Dans, chaque, dans, dans chaque épisode... Il euh, y a le robot sympa, euh, avec une forte personnalité. Mm. Euh, même dans les Star Wars d'origine, il n'y avait pas ça. Ils avaient une personnalité mais c'était pas non plus euh, R2D2. Bon il ralouille mais bon il fait non elle est même 6 PO dans le film là c'est carrément une féministe non elle n'est pas féministe euh, robot, robotiste euh, ouais, robotiste elle est pour les droits des robots le droit pas le des... droit des femmes robots c'est le droit ouais, de mais tous les robots et... c'est quand même une femme oui bien sûr on sent sur... le, oui, le, et... le sous-texte oui, bah, oui bien sûr on mais, sent mais je suis pour euh, mais, mais, pas, mais pas dans solo surtout que comme on disait avant ça vient au milieu de nulle part pourquoi d'un coup il y a ça divertissement on arrive carrément à une histoire d'amour entre un robot et un humain alors ça, ça, ça, désolé, c'est le gros point euh, noir du film, c'est-à-dire que Lando, Donald Glover remplit son rôle comme tous les autres, mais alors on voit très mal, c'est-à-dire on voit très mal Lando Carlissian euh, aimer euh, un, robot. un robot, alors on va me dire, oui, bah oui, mais il aime toutes les femmes et toute la féminité sous toutes ses formes, peut-être voilà, je me contre-argumente tout seul. Là, là c'est extrême. Mais là et en plus, c'est sous-tendu. C'est-à-dire qu'elle dit euh, Mais comment est-ce que c'est possible -ce... Et là, le, le, le, le, le robot, il dit Oui, mais c'est possible. C'est à la fois explicite et pas expliqué. Moi, vraiment, c'est le seul moment dans le film où, où, quand elle parlait, genre, elle est du caractère, elle est chiante. Déjà, ouais. dans Rogue One, il y a un robot qui est un peu comme ça, revendicatif. Oui. Et et je me tout suis... à fait. Et déjà, je me suis dit C'est un tout petit peu trop. Tu te dis mais pourquoi est-ce qu'on chez avec des robots Mais C'est vrai que il... c'est la même chose que Rogue One, il, en fait Il, il, il, il désactive et puis, puis c'est réglé et puis il le re, reconfigure et il enlève Non mais il euh... peut pas parce qu'elle a une carte et tout Sauf qu'il peut quoi. quand ouais. elle meurt il récupère la carte Voilà Ah oui bah oh, c'est vrai ah. Oh attention Oh là là Un ouais. Bah ça c'est un personnage pas très bien construit ouais. non plus. Alors mes amis j'espère que vous avez aimé cette chronique Qui, qui était une fois de plus fabuleuse <rire> Et très drôle et euh, nous vous donnons rendez-vous pour un prochain film. Il y aura euh, Jurassic World, mais ça... Euh... Ouh là, alors là, vous m'emmènerez pas à voir <rire> cette merde. Tu aimes les super-héros J'adore les super-héros. D'accord. Est-ce que tu aimes les insectes J'aime les insectes. Est-ce que tu aimes les guêpes et les fourmis J'adore les guêpes et les fourmis. Ant-Man and the Wasp et oh, ben voilà. Autrement dit, l'homme fourmi et la guêpe. A bientôt les amis. N'oubliez pas de petits pouces, petits commentaires, petits likes. On vous aime, nous aussi on vous aime, on vous aime tout. Mm. Et ciao